La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Qu'il est dur d'échouer. Mais le pire est n'avoir jamais tenté de réussir. Le succès ne s'imite pas, il se crée. Le succès c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme.